Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek tech Je vous présente aujourd'hui 5 hacks utiles que vous pouvez utiliser qui sont vraiment indispensables surtout la dernière pour les fans de réseaux sociaux Et avant toute chose si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées surtout si vous aimez le contenu de la chaîne Et on commence Hack Numéro 1 Télécharger un mp3 sur YouTube n'est pas si compliqué, pour obtenir votre lien de téléchargement, il suffit d'ajouter à côté du lien YouTube le mot « Listen to », ce qui donne « Listen to YouTube », vous collez à côté de l'URL devant la vidéo YouTube dans le champ de texte sur la page principale et vous cliquez sur « Go ». Il est aussi plus attrayant et fonctionnel par rapport aux autres sites que vous connaissez, le processus est simple. Le site prendra quelques secondes pour convertir votre vidéo et vous montrer un lien la page avec un bouton de téléchargement. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous verrez un bouton de téléchargement et une option pour prévisualiser l'audio avant de télécharger. Vous pouvez vérifier la qualité de l'audio en utilisant le panneau de prévisualisation puis télécharger le fichier MP3. Hack Numéro 2 Téléchargez vos vidéos préférées avec le SS YouTube Downloader. Pour y accéder il suffit de mettre à côté de l'URL de la vidéo YouTube que vous souhaitez télécharger 2S. C'est un YouTube Downloader rapide. Il est destiné à être simple et élégant, il dispose d'une interface simple et facile à utiliser. Il peut télécharger les vidéos YouTube en Full HD, HD, MD ou LD et plusieurs tailles ou formats en fonction de la taille de la vidéo. Il est facile à utiliser et léger, il peut télécharger des vidéos comme MP3 ou ACC fichiers audio. Il est une application autonome si elle est utilisée sans plugin. Il peut télécharger des films avec une haute résolution et même des vidéos 3D. et' ce YouTube downloader prend en charge plusieurs formats pour les vidéos web, FLV, 3GP, MP4 et plus, et pour l'audio MP3 et ACC. Hack numéro 3 NSFW YouTube, ajoutez sur l'URL le terme NSFW devant YouTube C'est un site web, en quelque sorte un outil service qui vous aide à regarder des vidéos YouTube sans vous connecter ou posséder un compte YouTube Google il vous permet également de regarder des vidéos YouTube sur votre téléphone mobile lorsque YouTube affiche le propriétaire du contenu n'a pas mis cette vidéo à disposition sur mobile. Alors comment ça marche Lorsque vous rencontrez une vidéo vous demandant de vous connecter à un compte YouTube, ajoutez simplement NSFW devant l'URL youtube.com et appuyez sur entrée et vous pouvez regarder le film. Il est possible d'avoir ce genre de demande quand vous êtes sur l'ordinateur public, bibliothèque, école, etc. Et vous ne voulez pas vous connecter avec votre nom d'utilisateur mot de passe, hein, juste pour voir une vidéo drôle que votre ami a partagé parce que vous ne pouvez pas savoir si cet ordinateur est sûr ou non. Il est également très facile et rapide d'ajouter seulement 4 lettres à l'URL, un autre avantage est que vous restez anonyme, personne ne peut se connecter à votre compte Google pour connaître la vidéo que vous avez regardée. Hack numéro 4 Listen to Repay. Pour répéter une vidéo, il suffit de saisir listen to repeat à la place de YouTube. Et vous serez redirigé vers listentorepeat.com, il dispose d'un compteur de répétition en bas de la vidéo qui montre combien de fois vous avez répété une vidéo. Vous pouvez également rechercher une vidéo YouTube directement depuis la barre de recherche située en haut. Entre autres, les utilisateurs de smartphones Android peuvent également télécharger leur application sur Google Play pour rejouer des chansons et des vidéos sur leur téléphone. Il est possible de trouver directement un morceau que vous souhaitez écouter, plusieurs catégories vous sont proposées meilleure musique populaire ainsi que votre historique. Mis à part cela, vous pouvez ajouter votre musique à une playlist afin de l'écouter quand vous le voulez. Hack numéro 5. Comment transformer toute vidéo YouTube en un GIF animé Saviez-vous qu'il y a un moyen facile de faire des GIFs animés de votre vidéo YouTube préférée Il est la solution idéale si vous souhaitez donner un bref aperçu d'une vidéo sur votre Twitter ou blog plutôt que de mettre juste un lien vers elle. La plupart des gens seraient également d'accord que la durée d'attention sont plus courtes, ce qui rend un GIF un excellent moyen de capter l'attention limitée de votre lecteur. Il suffit d'accéder à YouTube et la vidéo que vous souhaitez transformer en un GIF et faire un petit changement à l'URL en ajoutant le mot GIF devant YouTube.com. Appuyez sur Entrée, vous serez immédiatement redirigé vers GIF.com. Ne vous inquiétez pas, cela est le site qu'on veut. La vidéo YouTube sera également préchargée pour votre commodité. Il ne vous reste plus que de sélectionner le début et la fin des temps pour votre GIF animé. Une barre bleue indique la période qui sera utilisée, vous pouvez le faire aussi longtemps ou aussi court que vous le souhaitez mais rappelez-vous plus l'animation est longue plus la taille du fichier s'agrandit vous pouvez également ajouter des effets une légende ou autocollant si vous le souhaitez vous pouvez également recadrer l'image ainsi que d'ajouter d'autres effets une fois que vous avez terminé et lorsque vous êtes satisfait cliquez sur l'Astérix puis sur créer GIF pour démarrer le processus de création il faudra un peu de temps pour créer l'image en particulier si vous créez un long GIF donc soyez patient et il ne vous reste plus que de copier le lien ou de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez que votre gif soit mis. Et voilà on a fait le tour des 5 hacks sur Youtube, j'espère que cela va vous être utile, surtout n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. ainsi que si vous avez des questions je serai à votre disposition. Sur ce mes chers amis je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.